vidéo concernant l'achat de plantes euh, arbres arbustes euh, donc euh, je voulais vous montrer en fait la liste des différents sites sur lesquels j'ai déjà commandé et je commande pour certains régulièrement euh, donc en fait j'ai quatre sites principaux sur lesquels je commande régulièrement donc, certains les connaissent déjà euh, notamment euh, promesse de fleurs je, je sais que loulou euh, a déjà commandé aussi sur, euh, sur ce site là vous pouvez lui demander ce qu'il en pense, moi en tout cas, euh, c'est celui sur lequel je suis le plus satisfait, euh, parce qu'en en fait, il les, les, les, y a plusieurs choses en fait que j'apprécie, ce sont les, bon, les prix bien sûr, mais qui ne sont pas forcément les moins chers, il euh, y a beaucoup d'informations en fait intéressantes, euh, notamment la taille, euh, euh, tout ce qui est... Euh, alors, c'est pas, pas ici... Donc, si je prends un exemple, alors j'aurais voulu prendre un exemple de, je ne sais pas, d'arbuste par exemple, euh, quelque carpa. Voilà, donc un arbre à bonbons. Voilà, donc si je clique dessus, voilà, il y, y a tout un tas d'informations. Donc, euh, bien sûr, le, les notations qui sont intéressantes. Donc, ça, il faut en tenir compte. On voit tout de suite, en fait, la hauteur de la plante, les expositions. Donc, il y a aussi une notation qui, qui, qui mettent en place là. Euh, il y a les conditionnements quand il y a plusieurs conditionnements euh, donc là on, voilà, on a un petit résumé donc on sait que c'est un vivace euh, la floraison, l'exposition fleurie de juillet à août et la hauteur donc ça c'est un petit peu plus détaillé et ensuite il y a tout un, tout un, un pavé en fait, qu'on peut lire hein, bien sûr euh, mais il y a des, des choses qui sont vraiment assez synthétiques euh, je trouve euh, notamment euh, la façon dont on va, on va recevoir la plante donc on a un pot euh, livré euh, en taille de 3 litres donc euh, la taille du, du, de la plante au dessus du pot euh, donc euh, voilà et là on a la même chose pour le, le deuxième euh, la deuxième option euh, donc euh, là on a des infos sur la floraison, sur le feuillage donc on voit si c'est caduque ou pas donc ça permet de vérifier comme je le disais dans la vidéo précédente, que on a bien en fait le bon type de, de, de feuillage caduque ou persistant parce que euh, sur Oreca, en fait des fois il arrive que euh, il est indiqué persistant, alors qu'en réalité euh, les plantes sont caduques. donc ça, ça, ça c'est déjà arrivé donc il faut vraiment faire très attention et le port, donc on voit bien sûr euh, la hauteur, l'envergure, le type de port et la croissance, donc ça c'est vraiment euh, assez synthétique et c'est vraiment les, les infos intéressantes donc euh, c'est vrai que je, je regarde en priorité sur celui-ci parce que euh, j'ai toutes ces infos qui sont vraiment bien, euh, bien expliquées, euh, quand on, on indique rustique, donc c'est au moins à moins 15, voire plus, hein, donc euh, voilà le type de pH, là c'est pareil, c'est encore euh, une version synthétique, donc la plantation, les conseils de plantation, euh, les soins, donc euh, voilà, bon, après il y a, a d'autres informations qui ne sont pas forcément utiles, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça c'est le, le site principal sur lequel je regarde, Ensuite, j'ai un autre site sur lequel j'ai commandé aussi dernièrement. Donc j'ai commandé sur euh, Promesse de fleurs et plantes shopping. Donc ça c'est pareil, c'est euh, assez bien fait hein, c'est euh, on a à peu près la même chose hein, euh, si on regarde dans les pop pop euh, dans les plantes extérieures, euh, les arbustes à floraison automnale par exemple, je sais pas. Voilà, je prends euh, voilà, un berberis là, une épicédette. Voilà, Donc on a un certain nombre d'informations, on a aussi le choix des tailles, avec le prix qui, qui varie, en vert si c'est dispo ou pas, on a le prix en fonction de la quantité, euh, là c'est un petit peu plus succinct, on a aussi des détails, mais euh, c'est souvent, bon là vous voyez c'est un petit peu moins, euh, c'est un seul pavé, c'est pas forcément super détaillé, euh, donc c'est un petit peu plus difficile à lire je trouve, mais bon, euh, à la rigueur quand on a déjà les infos sur, sur le premier, on va voir sur le deuxième, et si on n'est pas sûr, justement, on, a, on, on compare en fait euh, ces informations pour euh, essayer de, de déterminer une moyenne en fait en fonction des détails qui sont annoncés. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est le deuxième site que j'utilise, Plant Shopping. Et le troisième, Plant et Nature. Donc Plant et Nature, euh, c'est pas mal. Il euh, y a souvent des moins 40%, moins 30%, mais c'est toute l'année. Hein, donc il ne faut pas s'en... Trop sans formaliser, en fait, euh, en général, euh, on les voit tout le temps les, les, les remises, donc euh, il ouais, y a beaucoup de sites qui font ça. Bon, c'est un peu pour attirer le chaland, hein, bien sûr. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est la, la, la taille des plantes, en fait. Moi, je trouve que on trouve beaucoup de grandes plantes. Enfin, euh, là, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé, mais euh, quand je commandais des, des arbustes assez grands, euh, ben, on trouvait vraiment des, des, des grandes tailles d'arbustes de, de, euh, pour un prix qui était quand même beaucoup plus raisonnable. En général, que euh, sur euh, sur promesse de fleurs. Donc, enfin euh, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, donc, euh, je sais pas si je prends euh, une arbuste de lait, par exemple. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu. Euh, bon, je prends n'importe quoi. Après, il faut faire des recherches. Hein. Là, c'est comme c'est comme le reste. Hein. Il faut bien chercher ce qu'on veut. Donc là, voilà, on a les dimensions qui sont ici. Euh, il suffit de choisir. Le prix change. Donc c'est une façon différente de présenter, mais c'est bien aussi. Hein. Euh, donc voilà, euh, le pot de 5 litres, le pot de 15 litres. Voilà, il y a des détails aussi, c'est pareil, c'est un petit peu plus succinct, donc euh, peut-être moins synthétique, mais bon, il y a quand même des informations importantes. Donc, hauteur à 10 ans, largeur à 10 ans. Donc euh, voilà, encore une fois, ça permet de bien vérifier, euh, de comparer, euh, faire une moyenne avec les deux autres sites. Euh, ensuite, donc en plus de celui-ci, euh, il y a le site gamme vert, bon bien sûr euh, tout le monde connaît, avant ça s'appelait euh, Plant et Jardin. Euh, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu euh, créer un nom de, de site internet différent de, de leur enseigne, bon maintenant ils ont arrêté en fait, ça, il, ça, se, ça se nomme gamme vert euh, euh, comme, euh, comme les magasins, donc euh, bon bah les prix, hein, euh, les prix en global euh, c'est souvent un petit peu moins cher que dans les magasins. D'ailleurs, euh, vous, vous remarquerez, euh, je sais pas, sur les pots pour les semis ou euh, sur des, des accessoires. J'ai souvent remarqué que c'était moins cher sur leur site internet. Alors, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais euh, à une époque, j'avais remarqué ça. Et euh, en plus, on peut les faire livrer gratuitement euh, en, dans, dans le magasin où on, on va habituellement. Donc, à l'arrière, euh, quand vous voyez les choses qui vous intéressent dans les magasins Gamever, euh, jetez un coup d'œil sur leur site internet. Parce que franchement, moi j'ai déjà remarqué ça, les prix étaient plus élevés dans les magasins que sur le site. Bon, sans doute parce que là, ils ont un prix, ils ont une centrale d'achat où ils bénéficient de prix plus intéressants. Donc bon, vérifiez ça. Franchement, quand vous cherchez un truc dans un magasin et que vous ne pouvez pas attendre ou que vous ne le trouvez pas ailleurs, bon, de la même façon que les autres, il y a souvent des promotions avec des frais de port gratuits ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, moi j'avais acheté euh, sur leur site d'ailleurs, euh, je crois, mes framboisiers, mes cassissiers. Donc, euh, bah, c'était une euh, super promo et qu'on voyait pas dans leur magasin. Quoi. Donc, euh, ça c'est intéressant de s'abonner à leur newsletter comme les autres, hein, bien sûr. Donc, euh, voilà, ça c'est vraiment les principaux euh, que j'utilise. Ensuite, il y en a d'autres sur lesquels j'ai déjà commandé. Mon jardin plante, j'ai dû faire euh, deux commandes. Bon, j'ai pas été forcément euh, très très satisfait euh, sur. Euh, but légal un arbre à papillon euh, j'en avais commandé un multicolore euh, euh, les, les les ampes florales étaient multicolores et en réalité euh, j'ai trouvé j'ai reçu euh, un violet euh, classique donc euh, bon je, je trouvais que les délais étaient quand même assez longs alors que sur les autres c'est quand même relativement rapide hein. quand même les délais sont vraiment assez courts hein. c'est moins d'une semaine hein. c'est des fois ça peut prendre 3-4 jours donc euh, donc ça c'est assez rapide euh, donc pareil, il euh, y a des informations euh, qui sont euh, plus ou moins bien présentées. Euh, globalement, il euh, n'y a pas trop à se plaindre. Hein, c est, c est pas... Mais c'est pareil, des fois on a, on a des informations incomplètes. Donc euh, il, faut, il faut aller voir sur les autres sites. Donc euh, bon, je vous le conseille quand même parce que j'ai déjà commandé que euh, bon, à part euh, un ou deux problèmes, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, j'ai pas vraiment eu de soucis graves avec cela. Euh, donc, euh, plan fort aussi. Donc, euh, si vous connaissez, euh, alors ça, c'est, on peut obtenir euh, euh, beaucoup de, on peut obtenir de, des prix assez bas parce que en fait, ils proposent des, des, des sujets euh, de petite taille. Euh, donc, les prix globalement sont quand même assez intéressants. Il faut bien regarder aussi, euh, comparer ce qui est comparable. Donc, euh, les tailles. Euh, des sujets la, la taille du pot parce que bon il y a la hauteur de la plante mais il y a aussi la, la taille du pot on peut très bien avoir une plante de même taille mais avec un pot beaucoup plus gros donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de racines dans le pot et donc théoriquement il devrait pousser beaucoup plus vite donc il faut vraiment faire attention à ça idem sur les autres donc ensuite j'en ai encore un autre où j'ai commandé bon j'ai très peu commandé mais il était très bien un Val valderde les pépinières, donc c'est des, des pépinières hein, de la même façon que le plan fort c'est une pépinière euh, donc les autres normalement, je crois que les cinq premiers euh, ce sont des uniquement des vendeurs, des revendeurs en fait, hein, ils n'ont pas leur propre pépinière gamme vert, souvent ce que j'ai remarqué c'est que euh, ils les font partir de différentes pépinières, euh, donc tout n'arrive pas forcément en même temps euh, parce que euh, selon le type d'article de, de, qu'on commande ça part de telle ou telle pépinière donc, euh, donc, euh, donc les, les quatre premiers c'est vraiment des revendeurs euh, donc ensuite après Val-de-Herde, j'ai pépinière de Cléron donc ça j'ai commandé mes arbustes de haies euh, je me rappelle plus le nom euh, enfin toujours est-il que voilà était vraiment assez grande par rapport à ce que je pouvais trouver ailleurs que ce soit sur promesse de fleurs euh, euh, ou, euh, ou les autres donc j'ai commandé chez eux parce que au final par compris euh, ça me revenait moins cher, donc j'ai commandé que ça, en fait, les escaloniens voilà, je cherchais le nom, donc j'ai commandé des escalonia et euh, vraiment, j'ai pas été déçu, les, les fleurs étaient, les feuilles, pardon, étaient un petit peu malades, en fait, au départ, mais là, depuis qu'ils ont été replantés, en fait, toutes les feuilles qui étaient malades sont tombées, et les nouvelles feuilles qui sont sorties sont parfaites, quoi. Elles, ont, elles ont vraiment aucun problème, donc je pense que c'était un petit champignon euh, qui, qui devait... Euh, qui devait être présent sur la plante mais euh, comme elles sont exposées en plein soleil et qu'ici il fait vraiment très chaud euh, donc je pense qu'avec les uv ça a dû vraiment euh, brûler les champignons en fait donc ils ont complètement disparu de la plante donc moi je suis vraiment satisfait de, bah, de, de mon achat quoi. en tout cas le, le premier achat que j'ai fait euh, ici euh, c'est assez encourageant donc après il faut vérifier comme le reste euh, vous tapez le nom de la plante euh, si possible en latin, parce que l'avantage c'est que le latin vous le retrouvez peu importe le site en fait, parce qu'il y en a certains qui vont avoir une appellation en français différente d'un site à l'autre. Donc le nom en latin c'est le moyen infaillible pour tomber sur la même plante en général. Donc voilà, ensuite il y a la pépinière, le cloféréole, donc ça je me le suis mis de côté, j'ai déjà commandé chez eux, on trouve beaucoup de, de plantes de petite taille, de très petite taille. Style des godets, par exemple. Donc, j'avais commandé, je crois, des graminées chez eux. Donc, les prix sont vraiment très bas. Et c'est une pépinière. Euh, donc, vraiment, c'est intéressant. Là, par exemple, euh, voilà, vous voyez, je vais remplacer mes buis par du chèvrefeuille euh, euh, bas, en fait. Donc, on voit le, la la température la plus basse euh, et le, la taille maximum, 1 mètre. Euh, donc, euh, voilà. Mais moi, je vais les taillé sans doute à 40 cm, voire moins, euh, donc euh, voilà, et on peut choisir la taille, vraiment les prix sont vraiment très intéressants, donc, moi je prendrais euh, bien sûr la plus petite taille, euh, euh, donc euh, voilà en godet de 2,99€ à 2,99 parce que je vais en avoir beaucoup acheté, donc euh, bah, tant pis, je, je vais attendre longtemps, mais enfin longtemps, pas forcément, parce que le chèvrefeuille c'est quelque chose qui pousse assez rapidement donc euh, c'est pour ça que c'est moins gênant pour euh, cette plante-là, et, bah, et quand on, on en a beaucoup acheté, euh, effectivement, euh, ça représente un budget, donc euh, autant partir sur des plantes plus petites, euh, idem pour les buis. moi c'est ce que j'avais fait, bah, même si ça prend un peu plus de temps, bah, on, voilà, on a un budget limité, on peut pas. Euh, euh, sauf si on a un bu budget non limite, dans ce cas-là, on prend les, les sujets les plus hauts, mais bon, moi je, je préfère euh, euh, essayer de, de trouver un équilibre, et quand je commande beaucoup de, de sujets euh, d'un coup, que ce soit ça ou des bombons, bah je les prends plus petits, parce que au final, ça, re, ça peut revenir très cher, hein, plusieurs centaines d'euros, euh, donc, euh, donc voilà, Moi je vous, commande, je vous recommande vraiment ce site-là, je le trouve vraiment très bien pour les, les, petits, euh, les petits sujets, ils ont vraiment euh, pas mal de choses, ils sont pas tout, euh, mais ils ont quand même euh, pas mal de plantes quand même intéressantes, Ensuite, il y a Grandiflora, donc eux, c'est pareil, je crois qu'ils font aussi pas mal de petits sujets, et des plantes plus grandes, il me semble, mais euh, les prix sont peuvent aussi être intéressants, mais encore une fois, il faut, il faut, bien, euh, il faut bien vérifier euh, les, les, les tarifs avec les avec les autres. Donc, euh, quand vraiment vous voulez acheter euh, pour euh, un, un montant assez élevé euh, des plantes, bah, moi, je compare euh, sur tous les, tous les sites que je connais, parce que euh, ça vaut le coup d'essayer de, de faire baisser les prix, quitte à passer euh, deux ou trois commandes de, à deux à trois endroits différents plutôt qu'un seul endroit. Euh, ensuite, pour les fruits, les fruitiers. Euh, j'ai commandé euh, mes fruitiers euh, les derniers euh, chez euh, Pépinière du Bosque euh, parce que euh, vraiment, euh, euh, et je savais que la qualité était vraiment très bonne. C'est une pépinière assez réputée euh, euh, sur le net. Ils ont beaucoup de d'arbres fruitiers et vraiment euh, beaucoup de, de, de sortes différentes. Donc vraiment, je vous invite à, à, à aller sur, à commander sur leur site si vous cherchez des fruitiers de, de qualité. Euh, alors, il y a Ribanjou aussi, sur lequel j'ai acheté des petits fruits. Donc Ribanjou, euh, c'est assez connu. Hein. Je crois que d'ailleurs, il doit être plus ou moins grossiste. Euh, donc euh, voilà, on a beaucoup de, de produits AB. Euh, euh, donc euh, vraiment, c'est très très intéressant. Pareil, les prix ne sont pas forcément très élevé sur les petits fruits comparé à ce qu'on a ailleurs euh, au, au vu de la hauteur et de la taille des pots donc euh, vraiment euh, ribonjou euh, je, je vous le conseille aussi euh, ah, je vais supprimer voilà donc il y a sept ans alors euh, qui a été euh aussi recommandé, alors je n'ai pas encore acheté chez lui, euh, je l'ai contacté, mais euh, bon, je n'ai pas, pas fait affaire avec lui, mais euh, apparemment il propose comme des, des choses assez intéressantes, parce qu'il propose euh, ça a l'air vraiment sympa, euh, donc les prix sont pas forcément super élevés, sont un petit peu plus élevés, mais bon, euh, la qualité a l'air d'être vraiment euh, intéressante, donc euh, vraiment au euh, niveau fruitier, je vous, je vous recommande aussi euh, d'aller voir sur euh, sur son site. Euh, ensuite pour les rosiers donc là en fait il y a plusieurs solutions c'est soit vous passez par des généralistes comme euh, Promesse de fleurs, euh, Plant Shopping euh, Plant et Nature et euh, Gamme Vert euh, donc euh, chacun d'eux euh, propose parfois des, des, des, des rosiers qui viennent de, de de, de, de, de pépinières, justement, qui ne font que du rosier. Euh, donc, euh, alors, euh, Francia Tauvin, moi j'en ai acheté, euh, bah, tous ceux qui sont sur mes arches pratiquement viennent de chez eux. Donc, je les ai achetés en racineux parce qu'ils étaient moins chers. Et euh, je sais qu'ils sont assez réputés euh, au niveau qualité des rosiers et diversité. Donc, euh, ils, sont, ils sont pas mal. Hein, donc, euh, ça vaut le coup d'aller voir chez eux. Quelquefois, on a aussi des tarifs plus intéressants que, que chez les revendeurs. Il euh, y a aussi euh, les roses guillot. donc pareil ce sont des producteurs hein, comme, euh, comme Francia euh, Tova donc aussi des producteurs mais pareil les roses Guillot on les trouve aussi chez Gabner, on les trouve. Euh... Donc ça peut être intéressant d'aller direct... enfin, soit d'aller directement chez eux, il faut vraiment comparer ou alors d'aller chez les revendeurs parce qu'ils ont des prix de gros, ils en achètent des centaines sans doute donc, euh... et donc on peut avoir des prix souvent plus intéressants quand même chez les revendeurs que chez les producteurs. Euh, meillant Richardier c'est pareil euh, pour les roses euh, c'est pas mal, ils proposent aussi des, des, des fruitiers euh, donc euh, bon voilà c'est assez réputé c'est pas très très loin de chez moi je crois qu'ils sont à une centaine de kilomètres, j'y suis jamais allé parce que bon ça fait quand même 100 km pour y aller mais, euh, mais bon voilà ils sont vraiment aussi euh, ils sont assez réputés et pareil euh, les roses Meillant euh, on les trouve aussi sur les, sur les revendeurs hein, donc euh, n'hésitez pas à regarder en priorité euh, là et de temps en temps, euh, si vous êtes euh, abonné à, euh, à leur mailing list, euh, vous pouvez recevoir des offres aussi euh, plus intéressantes. Donc euh, il, faut, il faut être à l'affût. Euh, alors maintenant on va passer dans les choses euh, moins agréables. Donc euh, ma mère en fait commandait chez Williams, donc euh, j'ai passé une commande chez eux, et j'ai reçu absolument euh, aucun des produits que j'ai commandé. Donc je me suis dit que ça serait la première et dernière fois que je commanderais chez Williams. Et d'ailleurs, les, les plantes que j'ai reçues au euh, niveau qualité, euh, elles étaient vraiment euh, de très basse qualité, quoi. Vraiment, euh, moi, euh, franchement, je vous recommande pas Willems. Euh, j'ai vraiment été déçu de, euh, du, de ce que j'ai reçu. Euh, pff, vraiment, c'est vraiment pas terrible. Euh, ensuite, euh, voilà, alors. Un site sur lequel j'ai commandé, j'ai fait 3 ou 4 commandes, les 2 ou 3 premières se sont assez bien passées, les, les, les plantes n'étaient pas vraiment de super qualité, mais bon, les prix étaient vraiment très bas. Euh, maintenant, voilà, c'est un site euh, au bout de la quatrième commande, je crois, euh, ben, j'attendais en fait parce qu'ils étaient très longs, ils étaient très longs à, à, à livrer, hein. ils mettaient 15 jours à livrer facile, hein, 15 jours, 3 semaines, alors que les autres livraient souvent moins d'une semaine. Bon. Je me suis dit que le prix faisait la différence. Euh, mais ensuite euh, je, je me suis aperçu qu'il y avait un problème dans leur logistique, parce que là c'était pas possible. Euh, j'ai attendu, donc j'ai tellement attendu qu'à un moment donné, j'ai demandé le remboursement, et, euh, et donc euh, ce remboursement, je ne l'ai obtenu euh, que par euh, pression, en fait, en, en, en laissant euh, des commentaires négatifs euh, sur euh, les sites internet euh, de, de consommateurs. Euh, parce que euh, justement je n'obtenais pas gain de cause euh, et, et, et la réglementation de la vente à distance euh, les oblige à euh, vous rembourser sous cinq semaines. Moi j'ai dû attendre euh, je crois euh, aller quatre mois trois mois et demi quatre mois avant d'être remboursé et euh, justement avec cette, toute cette pression que j'ai mise euh, sur les réseaux sociaux sur euh, euh, sur les sites d'avis euh, donc euh, vraiment je, je vous conseille plus d'ailleurs de, de commander sur ce site puisque euh, la société est en redressement judiciaire euh, donc euh, je vais vous montrer ça après donc euh, quelques petits conseils justement quand vous commandez euh, quelque part euh, quand c'est les endroits où vous n'avez jamais commandé et personne ne vous l'a recommandé euh, je vous conseille de faire de petites commandes déjà pour tester en fait euh, ce que ça donne la fraîcheur des produits, la rapidité de livraison euh, parce que le prix en fait ça ne fait pas tout euh, et il faut il faut, on va dire euh, faire un ratio entre la qualité des produits et euh, le, le, le prix qu'on y met on peut trouver des produits de qualité euh, correcte euh, avec des prix euh, corrects aussi euh, maintenant les prix trop bas euh, il faut toujours s'en méfier hein. c'est rarement un gage de qualité et les prix trop élevés aussi quand, euh, quand vous, vous regardez sur internet vous, vous regardez les avis en fait donc, euh, donc vous voyez par exemple euh, que euh, Williams euh, Williams, a vie, vous tapez Williams a vie ou tapez Williams Avi ou vous tapez euh, euh, Mon Eden à vie Avi. Euh, sur Trust Pilot, euh, voilà, par exemple pour mon Eden, ben voilà, on, on a des avis récents, hein, donc euh, voilà, du 17 mai. Euh, donc vraiment quelque chose de super récent, voilà. Alors de temps en temps, euh, il s'amuse. Euh, au niveau du mar le marketing en fait de la société euh, s'amuse à insérer euh, des, des, des bonnes notes de temps en temps et quand on voit que sur la globalité euh, c'est que des mauvaises euh, bon voilà il n'y a pas photo hein. comme là par exemple vous voyez super toujours satisfait de leur service bah, euh, moi je sais pas pour, pour vous mais en tout cas moi euh, ça met un peu la, la puce à l'oreille quand je vois ça c'est deux notes euh, qui, qui se suivent sans problème alors que tout le reste c'est vraiment que du mauvais donc vraiment bon il y a de grandes chances pour que leur service marketing soit passé par là donc et d'ailleurs on en voit où, on voit bien où ils en sont aujourd'hui puisque la société est en liquidation judiciaire donc voilà que space là j'avais déposé aussi des messages des, des notations négatives donc voilà vous voyez la notation les avis pareil des avis qui datent d'un mois donc euh, voilà. Donc à mon éden, c'est clair que je vous le recommande pas. Euh, c'est plus le moment de, de passer le commande chez eux. Donc voilà. Williams, vous voyez, je ne suis pas le seul à, à dire la même chose. Jamais Williams. Euh, il y a 3 heures, euh, commande passée le 25 avril, euh, une étoile. Donc euh, voilà. Alors on a toujours ce petit genre, de, ce petit type de message. Hein. Euh, ils essayent de on va dire d'éteindre le feu hein, comme on dit mais euh, bon ça marche pas quoi je veux dire quand on voit qu'on a que du, du négatif et de temps en temps on a une série de positifs comme ça euh, parmi du, que du négatif bon euh, ça peut arriver hein, peu, alors euh, je les connais pas assez hein, mais euh, William je les connais pas assez j'ai passé qu'une commande ça m'a suffi euh, et, et, et, et des fois vous voyez euh, on peut avoir des, des, que des choses positives alors peut-être qu'il y a des périodes pendant lesquelles ils sont mauvais je sais pas enfin bon c'est à eux de prévoir euh, qu'il faut plus de personnel ou je sais pas moi, euh, je sais pas quel est le problème mais je ne veux pas le savoir, ça m'intéresse pas. Euh, donc euh, voilà, là par exemple j'ai fait euh, une recherche sur promesses de fleurs, voilà vous voyez il n'y a pas de souci, euh, par contre euh, on n'a pas les bilans parce que certaines sociétés euh, déposent pas leurs bilans, euh, donc euh, bon bah ça euh, malheureusement euh, il faut faire avec. Euh, Là, par exemple, sur mon DN, voilà, on a société en cours de liquidation, écrit en, en rouge. Donc là, vous voyez, avec des chiffres négatifs, euh, donc ça, il faut faire euh, très attention. Euh, résultat d'exploitation, résultat net. Donc euh, voilà, tous les deux négatifs. Donc euh, bien sûr, euh, on en arrive à liquidation judiciaire. Hein, ça, c'est logique. Donc euh, voilà, Donc, bah, écoutez... Euh, euh, tout ceci euh, s'applique à n'importe quel site internet. Hein, donc euh, vraiment, euh, euh, ne, ne, ne vous contentez pas de ces, ces, ces petites, ces petites recherches en fait euh, uniquement euh, au site de plantes. Hein, C'est pour tout ce que vous achetez, ça reste valable. Donc euh, voilà, bah, écoutez, j'espère euh, vous avoir évité euh, des, des contenus euh, certaines. Euh, et donc, euh, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air, euh, partagez la vidéo et et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à bientôt.